Salut à toutes à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien se retrouver pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Skill PVP pour une nouvelle vidéo euh, Plutôt intéressante. Aujourd'hui les amis, on va tryhard le recycleur. Bon, euh, avant qu'on commence, je me suis fait piller mon laboratoire, un peu dommage, j'avais fait un super de beau laboratoire, mais bon, c'est pas grave, il y a des choses qui s'est passé, je crois, et on a dû se faire piller, je viens tout juste de me reconnecter, ça fait à peine quelques secondes, et comme on peut voir, on s'est fait piller notre farm, bon, c'est pas tellement grave, je veux dire, c'est une farm, il y avait rien littéralement dans la farm, à part des petits coffres à chaque étage avec des graines, donc, ils ont dépensé plus de thunes euh, pour euh, ça que autre chose. Mais bon, c'est pas... Comme j'ai dit, c'est pas très grave. On va quand même continuer, je pense, à farmer ici. Ou peut-être qu'on pourrait refaire une petite farm perso avec euh, quelques membres de ma faction. Je sais pas. Mais ici, de toute façon, c'est notre fond Donc, je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, mon but dans la vidéo d'aujourd'hui, c'était de crafter, selon moi, un item les plus cheat du serveur. Donc, euh, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai commencé à mettre beaucoup d'enfants sur mon ingénieur niveau 15 pour pouvoir crafter le recycleur. Malheureusement... En craftant le recycleur, euh, je pensais que j'avais pu devenir un des plus riches du serveur carrément, je me suis dit, ouais c'est l'item le plus rare, c'est parce que lorsqu'on regarde la description du recycleur, ça nous dit, permet de recycler un item, chaque recyclage est aléatoire, donc. Je pensais, et on m'avait hype un peu du côté des amis et tout, on m'a dit « Oui, c'est un item super cheaté, euh, vous allez pouvoir recycler vos items et obtenir euh, 50% ou un peu moins de pièces que ce que vous avez recyclé. » Donc par exemple, si on recycle un full space, on obtient des space, n'est-ce pas C'était ce que je pensais, mais malheureusement, vous allez voir dans la vidéo, c'était pas du tout le cas, et malheureusement, ça nous a vraiment, mais vraiment fait chier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait C'est très simple, c'est que euh, on a farmé pour rien. Donc, vous allez le voir dans la vidéo, je suis vraiment un peu déçu. Mais je croyais vraiment que c'était l'item le plus petit de Cavaction Euh, de Cavaction. De ce qu'est le PVP. Donc, je vais vous laisser les amis, puis le temps que je rebouche ma farm, donc je vais reboucher ma farm, je vais vous laisser regarder la vidéo et je vais vous laisser donner votre avis. N'oubliez pas que demain les amis, c'est la vidéo où on ouvre plein de Legendary Bags. Donc, on va voir si c'est vraiment rentable de mettre de l'argent dans les Legendary Bags ou non. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était icons et bonne vidéo Je crois que si elle réussit, on est niveau 15, je suis pas sûr, par exemple. Peut-être qu'il va nous en manquer un tout petit peu. Oh my god, elle a fell en plus Elle a fell, mais on, on l'a... Oh, on l'a réussissé, on l'avait Oh, fait chier, il manque 4000 XP, quoi. Une rune, deux runes ou une rune Dépendamment, faut en trouver une. Allez, on est capable. Ok, donc, on va faire un trade avec... Oups, trade, it's freeze. Il va me donner deux runes contre 5000 de monnaie. Je, je paye vraiment trop cher, les gars. N'inquiétez-vous hein. pas, ça vaut pas, ce prix-là. Ça vaut environ 1700 700 à 1000 dollars une rune. Parce que t'es pas sûr de le réussir. Mais là, c'est juste qu'on est à la fin de notre truc. Et euh, je veux vraiment, vraiment, vraiment l'avoir. Donc, euh, j'ai pas le choix, quoi. Donc, euh, c'est parti. Mon ticket. Donc, ça nous prend un anneau. On va en faire un, un autre après, mais on va commencer par une, parce que si on l'a réussi, euh, ça va être fini. Donc, on va commencer par euh, celle-là, celle de soin. Let's go, please. 12500, ça serait parfait, même si on a 3000, je pense qu'on passe de niveau. On pourra enfin crafter le recycleur, et le recycleur, vous allez voir, c'est l'item le plus cheaté de skill PVP, et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Donc, si... Euh, J'espère qu'on va l'avoir quoi J'allais dire, si on l'a pas je vais vraiment pleurer Mais je pense qu'on va l'avoir les amis 50% c'est énorme et en plus la prochaine fois qu'on va faire un enchantement On va avoir 65% euh, d'assemblée des runes C'est juste énorme 65% quoi Allez On l'a, niveau 15 ingénieur <rire> Allez, salut On peut enfin crafter le recycleur Et on peut se mettre bien Donc euh, je vais quand même prendre une anneau euh... 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Je vais quand même crafter la dernière pour vous montrer que j'ai bien 65% maintenant. Euh, et ce serait vraiment cool d'avoir la bleue. De toute façon, euh, on l'a payé pour. Donc, euh, aussi bien l'avoir et la revendre plus tard, si on l'a réussi. Donc, 65%. Euh, la il est où? Il est là. 65%. C'est énorme, en vrai. Bon, je vous reprends... Je sais pas si... Est-ce que vous voulez... Non, non, non. Je vais essayer d'avoir toutes les pièces pour faire le, le recycleur. Lorsque j'ai le recycleur, je vous reprends, les gars. Ça sera pas bien long. Attendez, voulez-vous voir ce si qu'on le Vous le saurez dans la prochaine séquence Ciao, ciao Ok, je crois avoir tout ce qu'il faut Ah non, il va manquer des lingots de fer Est-ce qu'on a des lingots de fer ouais, on... euh... Envoie-moi plus, plus de lingots de fer S'il vous plaît, mon ami ah, C'est juste pour yeah. faire le tour Ok, super Bon, on va pouvoir crafter ça, les amis C'est parti Alors, la table de craft avancée bien. Dans notre laboratoire Ensuite, comment ça, comment on le craft On m'a envoyé un screen. Je vais le voir. Ok. Donc, un ventilateur de vide, de, de souvenir, c'est comme ça. Avec le hooper au milieu, une pioche de chaque côté, un piston en haut, une base ici, quatre blocs de fer. Euh, je ne sais pas si on met du fer ici. Je crois que oui. Ensuite, on met du fer là, là, là, là, là et là, et c'est bon. On a le recycleur putain. Enfin. Après tout ce temps Donc son micro c'est vraiment de la merde à lui Je sais pas ce qu'il fout On va regarder à quoi que ça sert le recycleur Donc ça nous prend de l'essence pour l'utiliser Et on peut mettre de, de, des items ici Donc on va, on va prendre un gigant d'essence 5 litres, parfait Donc euh, on va mettre 5 litres Donc on a de l'essence Ensuite on peut recycler par exemple une Pharmax Comme ça Et on peut la mettre ici Et ça va, prendre, ça va nous donner quoi ici Des items Qu'est-ce que ça donne Ah ouais, ça donne des pépites de Space Et deux Space Sticks un peu dommage, je croyais que ça allait donner des, des space quoi. Un peu, un peu chaud quand même. Euh, on a un arc en mété, donc on va voir que ça donne quoi. L'arc en mété. C'est un peu nul si ça donne des pépites de mété aussi, en fait. Ah ouais, c'est archi nul alors. Moi je pensais que ça allait donner des vrais spaces, tu vois. C'est pas rentable de, de les défaire alors. Je vais en défaire un autre, peut-être qu'on n'ait juste pas été chanceux, peut-être qu'elle a des chances de nous donner des lingots Ah ouais, mais non, mais c'est vraiment archi nul alors. Ah ouais, C'est pas super super bon Ça donne des pépites pour, le, Que ça coûte pour monter niveau ingénieur et tout Je suis un peu déçu Bon après ça donne des space sticks Ça devrait donner quand même le reste Qu'est-ce qu'on pourrait décrafter d'autre aussi euh, Qu'est-ce qu'on pourrait décrafter Je vais pas décrafter un autre ben, Je pourrais en décrafter un autre Tiens pourquoi pas En espérant que ça donne au moins des space sticks Au moins les space sticks ça peut nous faire de l'argent Mais ouais encore là Deux pépites cette fois-ci Oh là là, ça vaut vraiment pas le coup les gars Faites pas ça, c'est ridicule Qu'est-ce qu'on peut décrafter sinon euh, Qui pourrait être intéressant Je suis sûr qu'il y a des items à l'HDV comme par exemple Arc en Tita par exemple à 20$ Est-ce que ça, ça nous donne un minerai de Tita en moins Si ça nous donne des pépites C'est vraiment pas rentable ce, ce, ce système de recycleur Ça nous donne que deux fils Ok, on a peut-être juste été pas chanceux Arc en... vas-y Comme ça On va voir Oh, bon, ça nous donne un petit tas. Ok, pour le coup, pour certains trucs, c'est rentable. Pour ça, certains autres, non. Euh, ça va juste dépendre de quel item. Il faut trouver la liste des items, dans le fond, qui sont rentables ou pas. Par exemple, j'ai une vitre que j'ai craftée, entre autres, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va me donner Si ça me donne 3 pépites de mété ou 2, ça vaut le coup. Sinon, ouais, une pépite, peut-être moins. Mais, en même temps, ça nous fait une vitre en moins. Une vitre, euh, je veux dire, un truc, quoi. Donc, on va décrafter l'autre aussi. Ça va nous faire 8 pépites de mété. Pour crafter une mété Et une pépite encore. Ouais, chelou. Je sais pas comment ça fonctionne. Ça do... J'ai l'impression que ça donne. Ah, je sais pas. C'est un peu bizarre comment ça fonctionne le truc. Euh, J'aimerais tester quand même encore avec d'autres items. On va voir. On va essayer de voir pour euh, d'autres items qui peuvent être intéressants. Par exemple, un alambic en urite. Euh, un alambic en urite. On va l'acheter à deux. Oh, j'ai même pas d'argent. Je suis pauvre. Euh, oups. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait essayer par exemple je voudrais pas essayer un space, ça serait ridicule de faire ça. On décrafter de météo aussi. Ah, oh, voilà, on va faire un essai. On va... Je vais mettre ça dans le truc là. Et par exemple, on va faire un essai. J'ai des armures ici, justement. Si je décrafte une armure, est-ce que ça me donne des minerais au moins de sénalium Si ça me donne des minerais de sénalium, on est vraiment bien. Malheureusement, ça donne des pépites. Donc encore une fois, vraiment déçu, mais par exemple, 8 minerais de sénalium pour 13 pipites, C'est vraiment pas rentable. Très, très, très déçu de cette nouvel item. Moi qui croyais que ça allait être le nouvel item le plus cheaté de skill pvp, eh bien franchement, littéralement, très, très, très déçu.